Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Aujourd'hui, je vous laisse la parole à vous. Alors, posez-moi vos questions, partagez vos interrogations sur les plantes, l'utilisation des ingrédients naturels, les savons, les cosmétiques maison. Et j'y répondrai en faisant une vidéo rien que pour vous. Alors, j'attends vos questions en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à très vite